Gilles. Gilles, vous avez quel âge euh, Gilles, il a 45. 45 à l'envers. Voilà. <rire> Alors, lui, c'est quoi Ou un hein, papa Papa, c'est. Moi, c'est au sens animal, quoi. C'est un guide. C'est-à-dire, quand on est petit, on le suit il protège. Et puis après, euh, on n'en a plus besoin, il veut toujours protéger, il veut toujours guider, mais il euh, faut lui faire comprendre que... Comment ça, euh, tu as plus besoin après Non, il te guide plus trop, quoi. je veux dire, après c'est toi qui deviens son guide avec l'âge, hein. c'est toi oui. qui deviens... Eh ouais, oui, ça, ça s'inverse, donc c'est dans ce sens-là. Et qu'est-ce que ça sent alors, hein, papa Moi aussi, c'est un peu une odeur de toilette, c'est le pétrole. <rire> comme lui on se frictionnait les cheveux enfin avec du pétrole âne, ouais. et mais c'est oui. l'odeur du pétrole âne qui me rappelle mon papa